C'est tout le chantier qui, qui est à construire aujourd'hui. Je dirais qu'il était de la vocation de l'HUMA, d'être l'humanité, d'être partenaire de cette initiative parce que nous voulons être le carrefour des idées neuves, le carrefour des propositions, le carrefour des, des idées alternatives. Et effectivement, ce forum répond, on le voit bien, à un, un problème crucial en Europe. C'est à la fois... Euh, comment sortir des politiques d'austérité, on voit bien euh, que dans les pays du sud notamment des mouvements montent mais également euh, en Allemagne euh, avec le syndicalisme, en Belgique etc et donc euh, réussir à faire converger ces forces à la fois pour que le peuple grec puisse décider de son destin pour que le peuple espagnol aussi puisse euh, décider de son sort et que la France évidemment euh, puisse ouvrir une autre destinée alors évidemment l'humanité en est très attentif à tout ce qui est euh, euh, le rôle des médias de ce point de vue et on voit bien que une sorte de langage unique s'est emparé de la sphère médiatique à la fois en France et en Europe et qu'il est donc important de mettre en avant une presse critique, une presse alternative. C'est vrai dans les différents pays d'Europe on a vu que les médias notamment Portugal, en Espagne, en Grèce ont été parmi les premiers euh, attaqués par les politiques euh, d'austérité pour les euh, mettre au pas. Et puis en France, où on voit bien qu'une situation du même ordre euh, se présente. Et donc, euh, des voix critiques, des voix euh, euh, qui proposent des alternatives et qui ne se contentent pas de dire qu'il n'y a pas d'autres politiques possible pour reprendre la fameuse formule de Margaret Thatcher, eh bien pour nous c'est essentiel.